Tu restes dans le véhicule pendant à peu près 10 secondes Un peu plus Tu sors du véhicule Tu donnes un coup de dent, tu rentres tout de suite dans le véhicule Et quand il touche le sol, ça te valide le succès du véhicule qui reste en l'air pendant 10 secondes Méchant bébé Boum Ouais vas-y juste une baigne Ouais! <rire> voilà, j'ai gagné un niveau! Ouais, j'ai gagné un niveau! J'aime <rire> bien le nettoyage à coups de lance quand même, c'est vrai! Ouais. <rire> enfin, voilà! <rire> le petit taquet final! Voilà, voilà! Dommage. Ah bah bravo! Voilà! Il a eu un coup de barre! Quoi wow. Bon prends les bonnes vieilles d'habitude hein, je fouille des poubelles. Vas-y. Ah. <rire> oh, Alors Bah non, mais c'était très rigolo. Eh hé, eh, je cours. Ah bah moi je comprends pas. Eh Attention, mais il prend là un... Ouf T'as un truc sur les fesses Ah oh, mais il a une langue ah. C'est un peu la misère cette grosse, il y a trop de monde je trouve. Calme, calme, calme. Il est enlevé Ouais. Ah merde encore <rire> Putain j'suis vraiment trop chien Mais t'arrêtes pas de yoyo ma parole <rire> ah. Oula <rire> Ouais là c'était Hans Un, un stakill mais... là <rire> J'étais tombé trop de fois Ah merde Mais mourrez pas tous avant moi Ah c'était Lou Et ben voilà Toi tu dis qu'il y a un truc qui bouge mais tu tires dessus quand même Attends qu'à faire Youf ça bouge Aïe Qui c'est qui m'a pété mes fesses hein Aïe aïe aïe aïe Il y a un truc explosé derrière moi Et ça fait super mal allez, Ouf ça bouche Non je peux le pas Allez allez viens m'aider Vas-y, il est presque mort. Il est presque mort, je si, euh, suis en face de toi. Allez, c'est bon, j ai eu. Bon, euh, j'en étais où, moi Ah oui, j'avais mal. Tiens, un autre. Encore Tiens, encore un autre. Ouvre la bouche Ouvre la bouche <rire> Ilul, ouvre la bouche Voilà, saute dans le trou, c'est très bien. Ilul Aïe, mes fait ça mais fête, c'est en train de T'as le tête d'étoile Il y en a combien euh, Là, il y en a deux. Ah, je suis pas pris le ça. Ah, mais non, mais non, mais... Non, mais non, mais... Non, mais... Il y a les trois bandits à la côte, qui vont se coucher. <rire> T'es en train de te soigner Ouais. Ça t'entend Et le castrap il fait quoi par danser du coup Bah rien. D'accord. Ah bah c'est malin ça, tout ça. Vas-y saute <rire> <rire> Comment tu grindes <rire> Madame veut se la péter <rire> Et Tu prends pas la bonne direction apparemment. Ouais oh y'a un gros vert qui sort Ouais oh voilà, là, oh là non, non non pas sur moi Une nouvelle tactique de combat. J'ai un peu de mal à faire la distance entre fait, qui équipe en tout cas moi. Le gros Pas le gros Personne Quel gros ah merde, il est résistant à l'électricité, lui Lui, il est pas résistant à l'électricité, mais il encaisse quand même Waouh Reviens Merde Oh putain, y'a y a des gros Allez, allez fremont, fremont, fremont, fremont, fremont, fremont, fremont. En effet, Marley ne prend aucun dégât d'électricité. Oh là, là là là là doucement là les deux gros courants. Arrête de bouger, j'arrive pas à l'idée Ah mais il s'excite en fait Attendez-moi, <rire> j'arrive. <rire> bon, il n'y avait pas grand-chose là. Hein. Ah, ça me dit pas que je viens de faire euh, 5 km de marche pour rien Attention allez ah ah les petits qui traversent sans regarder. Oh oui merde <rire> Excuse-moi, excuse je me crois que j'ai oublié le frein là. J'adore quand même, hein. ils, ils, sont ils, a, ils sont pas foutus de faire des, des stèles en pierre, alors du coup ils prennent des pneus. Peut-être pour rendre hommage au dieu d'un lop